On s'est réveillé ce matin à Angoulême, il n'y avait plus personne. Où sont passés les 200 000 festivaliers Nous sommes seuls. Complètement seuls. Ah, bah ça y est. On l'a trouvé Bruno, le dessinateur de Seul, il est là Je suis ravi qu'il y ait autant de monde et ça fait plaisir de voir que les lecteurs sont au taquet pour, pour me poser des questions. Quand même, là, on s'inquiète un peu. Que s'est-il passé Pourquoi tous les lecteurs de Seul ont-ils disparu Ah bah, vous le saurez au cinquième épisode de la prochaine série de, de notre série Seul. Non, ça y est, c'est bon. Les enfants ont réapparu. Aujourd'hui, c'est bien, il n'y a pas de maths, il n'y a pas de grammaire. C'est Bruno Gazzotti qui et fait le professeur est et il explique et aux enfants comment, comment on dessine Terry. Et vous voyez, je mets un petit peu de noir ici. On faire tout ce qu'on veut. Si et dis-moi, ça avait l'air d'aller jusque-là, mais les oreilles, ce n'est pas facile. Hein. Pas on va pas faire, très faire, de grands Parce on faire des ronds. On va faire des euh, ronds, Pas très. Euh, enfin, ah, pas très. De comme de ronds. Le net, il était bien arrivé, mais les oreilles, là, tu galères un peu. Exactement. Comment tu le trouves Moche. Très moche. C'était difficile Oui, très. Là, c'est pas trop réussi. On a vu comment Bruno Gazzotti dessinait les personnages de sol. Eh bien, ces personnages, ils sont devenus réels, ils sont devenus vivants. Et ils sont juste là, regardez. Là, c'est une avant-première. Le film n'est pas encore sorti. Ce sera dans les salles le 8 février. Alors, voilà un petit avant-goût de ce que ça donne. Vous avez vu quelqu'un Tu crois que c'est quoi Virus. Comme dans Walking Dead. Salut. C'est comme ça partout. Dans toute la ville. Il a plus personne nulle part. Si vous voulez me suivre, c'est maintenant. Allez, on les a sortis de leur salle de cinéma. Ils vont prendre un peu l'air, ça leur fait pas de mal de sortir des salles de cinéma. Les vrais héros de Seul, lâchés dans Goulême. J'arrive pas à réaliser pour l'instant en fait. Je pense que c'est parce que les gens de mon entourage, il... Enfin, ils ont pas encore vu tout ça et donc euh, je réalise pas mal. Enfin. Dis donc, je me trompe ou t'as un peu grandi là depuis le film Oui, j'ai un peu grandi. <rire> tu vas pas pouvoir faire le 2, hein Bon. Oh, bien sûr qu'il va pouvoir faire ça. J'aimerais bien. Au début du tournage, Jean-Stan il parlait comme ça. Ah ouais, salut, c'est moi Thierry. Et puis il a fini par parler comme ça. Donc ouais. c'était. Voilà. On a vraiment vécu sa mue Non, mais que, que dire que, à part qu'on est très excité, qu'on est très content d'être Angoulême, que ça. ça ouais, vraiment, il va pas bien. C'est oui. un budget. Je sais pas ce qui se passe avec le micro de Spirou. <rire> mais c'est. c'est quoi On va l'enlever, non On va arrêter de se prendre la tête. Et moi, je peux faire un selfie aussi. Allez, allez, allez Il commence à y avoir beaucoup d'auteurs qui arrivent maintenant sur le centre du puits et chez Spirou. Tiens, il y a Jérôme qui est en train d'arriver. Salut, Jérôme. Ça va Salut, Paul. Qui arrive tout juste de Lyon. Bah, bah, bien. T'as fait bon voyage Oui, très bien. J'ai dormi. Alors, ça va. Oh, Qu'est-ce qui se passe là chez Dupuy Il n'y a pas... pas des trucs bizarres Qu qu ah. oui. ouais, oh lui, bon Fred, mais Qu'est-ce bah qu'ils font Ils marchent à l'ombre. Oui. Salut. C'est très contrariant ta façon de te déplacer. Mais bah pas du tout, puisque tout à fait normal. Non, non, non, non, c'est très contre Ah oh, purée, m'énerve. Ah oh, purée, m'énerve. Marcher à l'ombre, c'est facile, mais courir à l'ombre, c'est difficile. Tu peux éviter. Tu vois là, il y a la bibliothèque là-bas. Éviter de te vautrer dedans, s'il te plaît. Non, montre. Le JT de Spirou, c'est tout pour ce soir, on se donne rendez-vous demain. Et puis toi mon pépère, on va te soigner ce soir. Hein. T'as passé une sale journée, on t'a arraché la tête, t'as couru dans tous les sens. Demain ça ira mieux, tu verras.